Sur Yu-Gi-Oh! Donc, avant toute chose, on va réfléchir ma tête. Voilà, donc j'ai. Je continue mes petites recherches. Oui, je suis plus souvent des vidéos. Oui, parce que j'ai la box internet, j'ai tout. Voilà. Donc, la meta-game en octobre 2022. Donc, on sait qu'il y a 59,5% qui, qui jouent le. Terre Lament, on sait qu'il y a 5,8% qui jouent Exaustor, on sait qu'il y a 5,8% qui jouent Grass Terre Lament, Thunder Dragon, Punk, Bistal, on sait qu'il y a 4,1% qui jouent Dragon Maid ou Dragon Irene si vous préférez, 3,3% qui jouent Bistal, et vous voyez là, il n'y a rien ici, parce que les autres n'ont pas encore fait de classement. Donc, euh, peut-être que, voilà, c'est j'ai trouvé ça hier soir sur Facebook, j'ai dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo là-dessus, voilà. Donc, et oui, il y a 21,5% c'est les autres decks qui n'ont qui pas été encore connus qui sont là, voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus. Euh, L'épisode Survival Gabriel sera certainement ce week-end parce que j'ai pas encore pris le temps de, de faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire faire le portail d'une heure. Euh, voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais vous faire un épisode de Survival Gabriel dans la semaine. Allez, gros bisous, peace, ciao. you <laughs>